Hey salut à tous! C les amis, c de la Moi c'est François, je vais péter. Ok, en, au sol. Alors voici, pa pas hey, avant gauche. Hey, hey. Mirabeau, génial. C'est 6 D'abord enlever la roue, enlever la goupille, ensuite remettre la roue, descendre la voiture. Où est l'impact? Et voilà. Soit j'ai mesuré la taille de cette bite c'est du 19 dans la doc on nous dit de démonter coupable de tout que je salue au passage je vais sortir ma bite unique bon je vais pas vous faire un dessin hein, mais. alors maintenant d'après la doc je vous lis hein. maintenant il va falloir que je démonte un invité spécial attention ça va secouer Par ah, en-dessous il y a peut-être moyen ah non ça va ah Ouh. voilà Bonjour à tous et bienvenue dans Votre Maman. Aujourd'hui, nous allons percuter Maman. Une bien mauvaise idée. Sauf que voilà, imaginons que lorsque vous étiez petit, votre maman vous a oublié sur l'autoroute. Une bien mauvaise maman. Pour effectuer ce test, il nous fallait bien évidemment un coco. C'est vous et c'est vous parce que vous, parce que, parce que, mais oui, bien sûr. Je vous rappelle, ce sont des vidéos con avec un montage pas possible. c'est n'importe quoi Eh bien j'annonce que toutes les youtube de plus de 600 pouces bleus sont annulées. Ah bah là, là. Ah ah bon. Bon. Yes. Toi, yes. Pas possible.